Bonjour à tout le monde. Bonjour, la reine Bessa. De rien. Vraiment, bah, c'est cher dans votre pays. Une denrée qui coûte cher. Alors, comment vous allez Et Les instructions pour vous ce matin. Mmh. Ça va. OK. Mmh. Euh, si vous ne suivez pas les instructions que je vais vous donner, vous allez vous retrouver submergé. Donc, vous avez d'abord, premièrement, votre famille. Vous avez euh, vos décepticons je vous dans les distractions. Hein. Vous avez vos propres problèmes. Peut-être tu dois de la à quelqu'un, peut-être que tu cherches du boulot. Donc, vous avez quoi d'autre Si au milieu de tous ces problèmes, de toutes ces situations, tu dois t'occuper de tes rêves. Tu vois que quelque chose qui aurait pu te prendre 8 ans, tu peux finir par prendre 30 ans pour les réaliser. Donc, vous devez un peu prêter attention à ce que je vais vous dire. Beaucoup d'entre vous, on communique avec vous dans les rêves. Et... Euh, quand vous vous réveillez, vous sautez généralement du lit. Et vous vous, vous réveillez précipitamment, si bien que euh, la plupart du temps, vous ne prenez pas du temps pour vous asseoir et dire « J'ai rêvé de quoi ?» Ou même encore avant d'aller dormir. Bonjour la reine Hortense. Avant d'aller dormir, tu peux demander Est-ce que vous avez un message pour moi Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que je fasse Ou bien vous avez encore vos propres questions euh, Est-ce que je dois épouser l'homme-ci Est-ce que je dois déménager pour aller dans telle ville Donc, vous devez comprendre que quand vous suivez votre intuition et vous suivez ce que les ancêtres vous disent, vous avez plus de chances de vous positionner sur le bon chemin et accomplir vos rêves, ouvrir tous les dons qui en vous et qu'on en profite dans notre génération, devenir riche parce que je suis convaincue que ça ne vient pas avec la pauvreté et euh, avoir un sens d'accomplissement de destinée. Donc, je vais vous donner des, des, des, des, des instructions. Premièrement, quand vous dormez, moi, généralement, j'ai une application dans mon téléphone qui m'aide pour ça. Ça s'appelle Google Keep. Google, comme vous connaissez. Keep, c'est K-E-E-P. Donc, Keep me permet de faire quoi de prendre des notes, et je mets, ces classé en dossier. Et sur chaque dossier, je mets donc un nom de dossier. Je vous donne KIP parce que KIP, c'est enfin, rapide, c'est facile. C'est comme si l'application était déjà conçue pour ça. maintenant KIP, tu peux partager, KIP, si tu inscris l'email de quelqu'un sur ton KIP, la personne peut avoir accès au dossier que tu as dans Supposons que tu as un dossier, un dossier concerne tes projets de construction pour ton immeuble, tu partages le kit là, tu ajoutes, sur ce kit là, tu ajoutes ton architecte, tu ajoutes ton mari, tu ajoutes euh, ton coursier. je ne sais pas, j'espère que vous comprenez un peu. Bon, Mettez-moi des cœurs sur la vidéo. Sinon, ça va bugger chez vous et vous n'allez pas bien m'entendre. Donc, vous devez vous focaliser sur vous. Donc, si vous savez que vous avez besoin de vous réveiller à 6h00, mettez le réveil, vous vous réveillez à 5h30. Les 30 minutes que vous avez, je sais que ça paraît fou, mais se réveiller tôt, ça, ça a un impact. Parce que c'est comme si entre 4h et 6h30, il y a une énergie, parce que c'est encore calme dehors. Les voitures ne sont pas toutes passées dans tous les sens. Les gens sont pas montés descendre. montées des cendres, Donc, même à l'extérieur, l'énergie n'est pas encore pour polluée. Merci pour les cœurs. Donc, vous avez l'avantage que vous pouvez vous concentrer. et Parce qu'il y a une énergie qui parle, qui se balade dans les maisons, dans les villes. Et qui souffle, qui whisper, whisper, whisper, chuchote. Et ce n'est que les personnes qui seront assez calmes, disciplinées, surtout calmes. Parce que pour écouter la voix, il faut avoir du calme. Les gens qui disent « Oh, je n'entends jamais, quand ils... après j'oublie. » Parce que quand tu t'es réveillé, tu as sauté du lit. Tu crois que tu vas partir chez un, chez un autre devant qui va te dire. Tu ne sais pas que c'est toi-même qui va te connecter avec eux pour qu'ils te parlent. Donc, quand tu te réveilles, pas au moins 15 minutes. Tu te focalises sur toi. Pendant ce temps, tu peux écrire sur l'application ou bien physiquement. Je préfère l'application parce que bon moi, je me déplace beaucoup. Ce qui fait que les... Euh, mes bouquins, ce, ce, ce, ça se mélange un peu. Donc, parfois, j'arrive dans une ville, je laisse tabac. Quand je dis de je pars de l'autre côté. Et si le lendemain, je dois écrire mes rêves, vous voyez que c'est un peu délicat. Donc, avec KIP, tu peux mettre les, tous les rêves de septembre, tu les mets dans un dossier. Octobre arrive, tu écris rêve d'octobre. Et chaque jour dans, les dossiers, dans le dossier, quand tu cliques sur octobre, tu vas mettre 1er octobre, 2e octobre. 1er octobre, 2 octobre, 3, 4, 5, 6, 7, tu écris pour le premier ce que tu as rêvé. Et quand tu écris, donc, tu mets avec les sensations. Vous allez voir que, il y a des moments, je remonte sur, pendant mon moment de, de calme, je remonte sur mes rêves, je peux regarder euh, les instructions qu'on me donnait l'année passée, par exemple, septembre 2000, euh, 2021, par exemple, qu'est-ce qu'on me disait Et il euh, y a des moments où tu peux voir, on t'accusait par exemple, euh, voilà. ou bien il euh, y a des moments où avais, tu avais quelqu'un dans ton cercle qui n'était pas bien. Si tu prêtes attention à la période où tu avais rêvé et on t'avait montré qu'il y a quelqu'un qui va te trahir, il euh, y a des périodes peut-être, tu vas voir, on est en train de te montrer l'argent. Tant tout le monde tu entres dans un endroit où tu voyages pour aller dans un nouveau pays. Tu es arrivé l'année passée, que tu as beaucoup voyagé. Et ce n'est que huit mois plus tard que tu te retrouves en train de voyager. Physiquement. Ce qui t'avait dit dans le spirituel. Maintenant, quand on te dit dans le spirituel, c'est premièrement pour te... Ça peut te donner la direction. Bonjour Edwige. Parce que parfois, tu peux te retrouver devant un dilemme. Je pars, je reste. J'ai à fait les papiers là trois fois, ça n'a pas marché. Parce que je lance encore. Et donc, si tu te rappelles que... Et parfois, euh, ils vont aussi donner des rêves à d'autres personnes. Il y a des moments où moi, je ne rêve pas, hein. Il avoir peut-être deux personnes en une journée ou bien en deux jours qui vont venir me dire « J'ai rêvé de toi. »« Mais j'ai rêvé. »« On était dans tel endroit, tu faisais ça. » Donc, vous devez aussi noter les rêves que les gens ont fait de vous. Parce que ça aussi, c'est les messages. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu dois écrire tes rêves. Tu dois aussi lire les anciens rêves et les anciens messages. bon À part les rêves, il y a aussi ce moment de méditation. Ou tu euh... moi je me pose toujours les questions genre si je dois mourir aujourd'hui, est-ce que je serai satisfaite? Ma vie s'arrêtait dans une semaine. Si on me dit qu'il me reste une semaine à vivre, qu'est-ce que je ferais? C'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a parfois les urgences des autres personnes. Peut-être supposons tu as, tu, as, tu as économisé un million, là, tu as porter la réunion à la fin de ce mois. Et tu as prévu porter la réunion et euh, investi peut-être sur ton projet de compote pour enfants. Parce que Dieu t'a montré que les enfants mangent mal au Cameroun. Il faut que tu crées des produits qui vont aider. Te voilà. Ah ben voilà, tu me dis, Rebecca, tu dis que ta fille m'a vu dans son rêve. Donc, quand tu reçois tes 1 million, la même semaine, on vient avec un problème de maladie. Parce que ne croyez pas que pour suivre vos rêves, tout le chemin va s'ouvrir. Genre, oh, elle va oh, accomplir sa destinée. Oh, vas-y, accomplir ta destinée. Ou tu avais économisé les 1 million pour lancer tes papiers Dès que tu récoltes les sous, un problème arrive. Bam! Soit tu mets les 1 million sur le problème et ça passe et fini. Soit tu pousses, tu mets les 1 million sur ton projet de voyage ou ton projet de compote. Donnez les likes et les cœurs sur la vidéo, s'il vous plaît. Donc, ce qui est important pour ta vie et ce qui est urgent, ce n'est pas la même chose. Des choses urgentes vont venir pour délocaliser et disturber, déranger les choses importantes pour votre vie. Et parfois, vous devez faire les choix. Tu choisis de ne pas impressionner les gens. Tu n'achètes pas de voiture parce que tu veux semer cet argent. Alors, tu veux investir sur toi. Donc, important et différent du genre. Et quand tu as la priorité dans ton esprit, Quand tu as une priorité, tu vas voir que si tu avais prévu de faire tes papiers et il y a une maladie urgente qui arrive, tu portes les sous, tu vas toujours faire tes papiers. Le problème de maladie va se résoudre au C'est un test. C'est un test que tu dois passer. Est-ce que sous la pression de l'urgence, elle peut choisir d'investir dans cette chose, même sans savoir si ça va marcher ou pas? Parce qu'elle croit en ses rêves. Donc, bonjour Sylvie. Maintenant, Vous devez être... Les problèmes viennent pour vous tester. Est-ce que vous pensez souvent que les gens, qui, les gens qui ont les immeubles, qui sont riches, ils n'ont pas de problème? Ils passent le temps dans les tribunaux. En fait, il y a un mythe là que vous avez, genre, « Oh, lui là, comme il a beaucoup d'argent, il va te dire que c'est la routine. Hein? » Moi, c'est que j'ai, toutes les semaines, au moins, c'est un truc au tribunal qu'il doit aller gérer. Soit quelqu'un est venu, il m'a escroqué, soit je suis parti et fait un truc avec quelqu'un, il a cru que je l'ai escroqué. Soit il va... Donc, c'est la routine. Il va te dire chaque jour, il y a cinq nouveaux problèmes qui sortent. Toi, tu aimes le statu quo. Oh, tout est calme, je n'ai pas de problème. Parce que quand tes choses vont commencer à marcher, quand ton argent va commencer à venir, ça va attirer, premièrement, la jalousie des gens. Ce qui fait que les problèmes que tu as actuellement, là, c'est là pour te tester. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Un visionnaire est différent de quelqu'un qui agit juste comme s'il suivait les gens. Un visionnaire conduit un bateau quelque part. Il sait qu'on est en train de partir là-bas. On se lève aujourd'hui. 50% des employés ne viennent plus au boulot. Ils ont parti, ils avaient des problèmes familiaux. Nanana. Voilà l'effectif qui est réduit de 50%. Le patron visionnaire se lève, il fait la réunion. Il dit, peu importe la circonstance, ce bateau va continuer de tourner. Quelqu'un qui n'est pas visionnaire va se dire, ah non mais là c'est impossible. Regardez, il n'y a plus les gens. Ah, c'est en train de tomber. Mm -mm. Vous devez comprendre qu'il y a les gens que. Ils ont traversé tellement de choses. Parfois, ils regarde mes employés comme ça là. Ils ont un petit problème. Vous voyez comment ils ont la pression. On reçoit peut-être 5-10 clients en une fois. Ils sont stressés. Je les regarde, j'ai ri. J'ai dit Qu'est-ce que vous connaissez ce que c'est que la pression Ça, ce n'est pas la pression. Ça, ce pas la pression. Bonjour, la reine Joséphine. Vous devez comprendre que les problèmes qui viennent. Sont là pour voir si malgré les problèmes, est-ce que tu vas parler ce que tu disais le matin? Tu te lèves le matin, voilà, ok. On va devenir la plus grande entreprise de Douala, ouais, voilà, allez-y. Avant 10 heures, tu as quatre problèmes sur la table, bam! Tu n'as même pas les sous pour les résoudre. Hein? Est-ce que ton discours va être le même? C'est ça qui fait la différence entre un patron et un employé. Parce que l'employeur va réagir avec ce qui vient devant lui. Ah, oh là là là. Le patron, non. Vous allez voir, certaines personnes ils sont malades en prison. Il est en prison, il a le téléphone, il gère ses affaires. Il est sur le lit d'hôpital. On met la perfusion sur une main. Avec l'autre main, il arrête le téléphone. tac, a tu travaillé. Vous devez apprendre qu'il y aura les hauts, il y aura les bas, il y aura toutes les saisons. Mais je navigue vers mon objectif. Donc, les visionnaires ne sont pas là pour récolter maintenant. Ils pensent plus à semer. Bonjour, le roi Foutini. Foutini. Vous devez penser à semer. Tu vas voir, quand, quand j'interviewe la majorité des jeunes, en passant, on recrute à Douala et à Yaoundé. Écrivez au numéro. Euh, si vous êtes euh, comptable, Secrétaire. Si vous avez des expériences en 3 minutes management aussi, vous envoyez votre, votre CV. Et ce sont les plus déterminés qui vont faire partie. Ne croyez pas que travailler avec moi, c'est facile. Tu vas commencer, tu auras tes propres attaques d'abord. Et les vendeuses aussi, j'ai beaucoup de personnes qui, il y a même une qui était là hier, euh, pour revendre les produits. Donc, vous devez comprendre que le visionnaire pense à semer. Souvent, tu reçois un employé. Le jour de la première interview, il te dit, le salaire sera combien? Il dit mais mon fils. Mm. Tu n'as même pas encore commencé à travailler. Je n'ai même pas vu tes compétences. Et on connaît qu'on manque beaucoup au Cameroun. On connaît qu'on manque beaucoup au Cameroun. Donc, on sait que Le Camerounais va te dire, ouais, euh, j'ai fait tel truc dans telle entreprise. Quand tu vas checker derrière, derrière, tu vois que ce qu'il t'a dit, là, il a menti. Il dit toujours, je vous prends sur le tas. Tu peux avoir vendu tes tomates. Dis lui que je dois avoir le reste de ça parce que hier j'ai la même somme, ce n'est pas revenu. Tu peux avoir vendu les tomates au marché. L'expérience que tu as eue dans les tomates te permet aujourd'hui de venir. Tu gères un magasin. Parce que le succès fonctionne avec les principes. Donc, apprenez à semer. La nature, l'univers est juste. Tout ce que tu sèmes. Même si tu ne récoltes pas avec la personne-là, tu vas récolter. Donc vous là, vous passez le temps à s'aimer la haine. Vous passez le temps à saboter les gens. Vous passez le temps à les détester. Elle ne doit pas aussi avoir, elle ne doit pas avoir le visa. Tu as l'opportunité de l'aider pour qu'elle ait son visa. Aide-la. Dans 20 ans, tu peux te retrouver. Tu as besoin d'envoyer ton enfant en Europe. Et ton enfant va rester chez cette personne-là. Vous savez, la, la, la, la vie, c'est... Je dis seulement vivons. Vivons. Vivons, vivons. Parce que parfois il y a des retournements de situation. J'ai des employés qui sont venus par exemple en partant de, de mon bureau ils m'ont insulté. J'ai un jeune homme en particulier. L'année passée quand il s'est laissé influencer par ses collègues, il lui a dit que mon cher comme j'ai train de faire là, ce n'est pas ta direction là-bas. Cette année il me contacte il me dit Wow, oh, je, je, je veux faire mes papiers pour partir en Europe. S'il te plaît est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin que tu me donnes un papier, une attestation de ton entreprise. Il dit que toi, voilà l'année passée quand tu partais. C'est la limite si tu ne m'as pas insulté. Et moi-même, demain, je peux avoir besoin de lui. Tu peux arriver à une entreprise demain. Chef de personnel, c'est qui C'est lui. Et tu viens d'abord chez chercher au boulot pour ta fille. Assurez-vous que quand vous sortez d'un deal... Tu sais que tu as été juste. Tu sais que tu as été juste. Et je le dis encore. Vous me voyez ici en ligne chaque jour. Les gens qui m'apprennent souvent que je vais fuir avec l'argent ou quoi que quoi, quoi. Ils demandent pardon. J'ai trop de personnes à aider sur cette terre. Trop de personnes. vous savez, vous ai dit que vos problèmes vont venir des personnes qui sont venues pour vous faire du lèche-botte. Pour faire des flatteries. Ça n'a pas marché. Bonjour la reine Ariette. Oh. Parce que la personne voulait te privatiser. Voulait te personnaliser. Je suis appelé pour beaucoup de personnes. Je suis appelé pour une personne. Et pourquoi tu veux me mettre dans ta dent, dans, dans, dans, dans une de tes chambres. dit, ok, quand je veux, j'ai besoin de toi. J'ouvre. Et je deviens de plus en plus occupé pour m'avoir, alors c'est grave. Une autre instruction, vous devez agissez seul. N'attendez pas. Ouais, comme tu avais, moi je vais faire. On est ensemble, non On, a, on est ensemble, non Oui, ok, faisons. Mm -mm. Il y a des personnes qui vont vous laisser tomber. Il y a l'histoire de ce monsieur. C'est une parabole. Plein de chasseurs dans un village, ce sont les 20 jours. Ils ont entendu un, un vieux chasseur dire :« dit, j'ai vu l'antilope, le reindeer. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. Je vais juste say antilope. J'ai vu l'antilope. Tous les chasseurs se lèvent. Allez, chacun prend son chien. Chacun prend son chien. Allez, les chiens sont là. Coule de coule de coule de on cherche. 20h, c'était un rentre chez eux. 22h, c'était un rentre. Minuit. À 3h, la seule personne qui restait, C'était le vieux et son chien. Et maintenant, on lui demande que pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu cours encore? Tout le monde est là rentré se reposer, non? Vous savez ce que le vieux a répondu. Parce que saw the le reindeer. Parce que j'ai vu l'antilope. On ne m'a pas dit. Nobody told me. I saw it. Quand tu es convaincu de quelque chose, même s'il faut que toi, tu sois le seul à croire pendant 5 ans, que tu sois le seul à mettre ton argent sur ça pendant 5 ans, fais-le. Les gens en route, en chemin, les gens vont te dire Ah oui, tu vas chasser l'antilope. Ah d'accord, attends-moi un peu, attends, pas attends, mon wang ici avec mon chien. Et voilà, ils sont derrière toi. À un moment, ils commencent à, Eux, maman, ils commencent à te décourager. Hein. Qu'est-ce que tu as vu l'antilope là Moi, oh, je suis fatigué. Je ne pas manger un peu. Non? On est Alors, depuis qu'on cause, j'ai hein, mal au pied. Tu étais là, tu partais à ta chose solo. Tu vois derrière toi. Et quand ça ne donne pas immédiatement ce qu'ils croient, il y a des gens qui ont vu derrière vous, parce qu'ils ont vu qu'ils vont sucer l'argent. Ils ne savent pas que tu es en phase de semences. Il y a des gens qui sont dans mon entreprise, oh, je vais travailler avec toi. Je dis que comme tu viens comme ça, c'est même dans un an que tu vas voir les fruits. Hein. Ma, évidemment que la majorité ne tienne pas deux mois où j'avais mal à la dent j'avais mal aux paupières oh mes sourcils faisaient mal Et oui pas pas bonjour Vous devez bouger seul, si nécessaire. Quelqu'un entre dans le bateau, tu dis Oh, bienvenue, assois toi Le jour où il dit qu'il va descendre du bateau, tu dis Ok, bye. La majorité des personnes qui me suivent vous aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a au moins peut-être 10% de mes followers qui sont venus, qui sont là avec moi depuis plus d'un an. Parce que quand ils sont venus, ce qu'ils cherchaient, je ne les avais pas donné. Ils ont voulu me faire devenir comme d'autres personnes qu'on voit ici en ligne. J'ai dit non. Je vais être authentique. Je vais délivrer le message que j'ai reçu pour vous. Je ne ferai pas du copier quelque part et venir coller ici. Il leur dit vous aurais fait une vidéos, Il dit non. Que si vous cherchez, allez sur les pages des gens là. Allez les voir. Ils vont vous donner. Et comme beaucoup de personnes n'aiment pas quand on leur parle des choses qui vont demander du travail intérieur, beaucoup n'aiment pas. Ah, tu veux que je m'asseye moi-même pour écouter mon esprit? Tu veux que j'écoute mes rêves? Oh non, on ne veut pas. Tu veux que je, je, je suive mes rêves? Ah, montre moi comment on fait pour aller travailler pour, pour, pour l'entreprise là. Le monde est en train de changer. On parle des crises chaque jour. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Ou demain, ce sera quel pays On vous dit je vais manger de joie à Chopeyamo. On me dit que l'Ukraine a fait que la farine a fait, comment là On, on mangeait là-bas d'abord 900 avant. Vous 1000 francs. Maintenant, c'est 1500. Je dis mais ça c'est une, une augmentation de 50 C'est pas rien quand même. Si tu prends un porteur, alors c'est grave. I'm like, that's not, it's not a joke. Donc, si ces gens sont en train de m'influencer, alors que je ne les connais même pas. Alors que je suis moi ici, dans mon petit doigt là, ou bien mon petit livre ville, ils ont de faire le truc à la télé tous les jours. Alors, on même dit que ma nourriture a augmenté dans mon plat. Le prix est devenu ah, augmenté parce qu'il y a la guerre dans leur pays là-bas que je ne connais même pas. Les temps sont en train de changer. Vous allez devoir fonctionner intuitivement. Et les gens qui vont percer, parce qu'il y aura même un moment, il n'y aura plus de boulots comme ça dit, telle entreprise on ferme. On ferme, on ferme, on ferme. Les gens se demandent comme Oh, on va où On va comment Oh, oh, oh. Tout est entre... Je vous ai dit que si vous n'avez pas un business en ligne, vous allez souffrir. En passant, on a d'ailleurs... Euh, on a attelé ce soir à 16h. Comment gagner de l'argent sur TikTok avec ses dons C'est euros Parce que je ne veux pas les, veux pas les à peu près ouvrir qui sont sérieux, quand on va s'asseoir, on va parler. Tu vas prendre ce que je t'ai montré, tu vas les mettre en pratique. Et ne parlez pas seulement pour avoir des followers. Tu peux avoir 1000 followers tu te fais ton salaire mensuel sur les 1000 followers-là. C'est pas parce que quelqu'un a 100 000 followers qu'il se fait de l'argent. Très important. On est en train de tout centrer maintenant en ligne. Montez, vous descendez. Internet, c'est là. Si vous n'avez pas votre boutique là-bas demain, vous allez souffrir. Et je sais que les vieux comme vous, là, vous avez 30 ans, vous êtes vieux, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est difficile pour vous de vous adapter. Voilà vos enfants même qui vous disent chaque jour, maman, laisse, je peux me faire de l'argent. L'enfant te montre, toi tu es tu dis non, moi je ne veux pas. L'enfant te montre, tu refuses. Je ne sais pas ce que l'enfant a été monté, Ça va te sauver demain. Bon, je vais demander de bouger. Vous devez bouger seul. À un moment, les personnes qui pensent comme vous vont venir. Mais vous allez être testé énormément. Et en dernier, vous devez savoir que vous allez changer le monde de l'intérieur de vous. Ce qui va être influencer les gens là dehors et dans vous. Je ne sais pas si vous suivez. Ce qui va changer les gens, c'est dans toi. C'est dans toi. Maintenant, si tu ne connais pas comment entrer à l'intérieur de toi pour trouver et faire sortir cela, il y en a parmi vous devez avoir écrit des livres. Et quand tu as ta page en ligne, tu dois avoir des produits que tu proposes aux gens. On ne parle pas seulement pour parler. Tu vas se là à pour être en ligne. Ouais, je suis là, j'ai ma page. Tu sais quand tu montes ta page à quelqu'un, regarde, j'ai 50 000 abonnés. Tu es content. Ouais, ça va donner moi-même 500 pour le taxi, non? Tes 50 000 abonnés là où oh, tu ne manges pas ça. Hum? Hmm. Bon, je vous ai donné les instructions. Passez beaucoup de moments seuls. Vous devez écrire vos rêves et lire vos anciens rêves. Connaissez la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Soyez un visionnaire. Donc vous semez maintenant pour récolter plus tard avancez seul jusqu'à ce que les personnes qui correspondent à votre vision viennent. Et vous allez changer le monde de l'intérieur, pas de l'extérieur. Bon, c'était pour tout pour aujourd'hui.